Je l'aime, je l'aime, parce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 et la paix j'ai trouvé Jésus je rends notre Père et notre Dieu, tu nous as trouvé et nous t'avons trouvé mon roi, nous sommes dans le repos et nous sommes heureux de pouvoir réellement vivre dans ce monde en étant rassurés Seigneur, tu es notre assurance, tu es notre paix, tu es notre délivrance, tu es réellement tout pour nous mon bien-aimé Seigneur, merci parce que nous avons cette assurance que nos lendemains sont vraiment assurés, et nous avons la certitude de pouvoir traverser même les océans, même les mers, mon béni, mon Père oh Dieu, parce que tu vis, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom encore aujourd'hui. Merci vraiment pour ce moment béni par ta présence glorieuse, mon roi, béni de ton peuple, mon roi. Nous t'avons senti et nous avons réalisé, Père Saint, que tu es vraiment vivant, Père. Merci encore pour tous les témoignages que nous avons pu entendre, mon Père de merveille que tu as accompli encore dans la vie de nos frères et soeurs, mon mais Père oh Dieu, que tu sois vraiment béni. Cela nous demande que tu es vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous as réellement délivré, mon béni Père Tu Saint. toi aussi sanctifié, mon roi. Et tu as permis que ce matin, nous puissions être ensemble ici en cet endroit, Père, hein, pour que nous puissions être en communion avec toi aussi, avec, avec les uns avec les autres. Père Saint-Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers ton trône de grâce. Tu es merveilleux comme nous l'avons entendu encore dans les psaumes aujourd'hui mon béni personne, oh Dieu d'avoir l'éternel, fait jaillir de flammes de feu. Tu es Dieu, mon roi, bénémoine, pas du Tu fais nous enfanter les biches, mon bénémoine Seigneur, oh Dieu. Nous avons confiance en toi, Père. Nous rassemblons parce que nous savons que tu es le Dieu vivant. Nous chantons les chants des sions pensant que tu écoutes nos chansons, béni bénémoine Père Saint, dieu Béni sois-tu encore, Père Saint, pour le cœur qui a été touché au travers des chants et des cantiques, mon roi. Parce que toi qui prépare le cœur, mon mes personne. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon roi. Merci encore pour la délivrance de la guérison de à cause de la grâce, voir y mon Merci encore pour ce temps et le moment, père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs partout où ils se trouvent encore aujourd'hui, béné, qui soient aussi gardés par toi, protégés par ta main puissante, mon roi. Oh Dieu, souvenant de chacun de mon bien aimés parce qu'ils sont dit dans le besoin, mon Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur. Ce matin, tu vois aussi le besoin sous les cœurs de chacun de nos pères. Oh Dieu, tu es le Dieu qui sait lire le cœur. Oh, qu'il s'y encore les prières, béné, mes et donner à chacun, ce le désir de son cœur, mon roi. Nous avons besoin de voir notre Dieu dans notre vie, Seigneur, et agir encore puissamment, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour les sommes sur les et des personnes. Que ton nom soit béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, combien il est doux et agréable pour que les frères et sœurs se retrouvent ensemble pour pouvoir glorifier Dieu et louer le Dieu qui les a accordé la grâce d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous le remercions de ce qu'il nous a aussi donné notre aujourd'hui. et Nous devons être aussi certains que nous vivons aussi dans notre aujourd'hui et que comme il a eu un pouvoir aussi agir dans l'heure aujourd'hui, il n'a pas changé. Il agira aussi dans notre aujourd'hui. Le Seigneur bénisse chacun de vous tous, tout ce qui est venus de loin comme de près. C'est vrai, c'est une grâce pour nous de pouvoir recevoir nos frères de sang, que le Seigneur accorde la grâce, qu'ils puissent traverser des continents, enfin, des villes, des pays, des fleuves, des mers, ainsi de suite, et pour pouvoir arriver à ce que nous puissions vraiment avoir cette communion autour de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère Abed. Je crois qu'il doit être là ce matin. Notre précieux frère aussi, Philippe, avec toute sa famille. Je pense qu'ils sont arrivés aussi parmi nous. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous avons la joie de pouvoir également aussi avoir déjà reçu nos frères qui sont venus avant. Je pense notre frère Énoc et notre frère qui aime bien chanter aussi. Comment notre frère Nathan, que le Seigneur le bénisse richement. Notre sœur Esther aussi avec toute sa famille, nous le recevons aussi, que le Seigneur les bénisse richement. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il fait pour son amour et, et sa bonté et, et sa grâce à notre endroit. Je crois que le Seigneur, notre Dieu, est toujours fidèle à, à, à sa parole et, et réellement aussi à ses promesses à notre endroit. J'ai cru entendre aussi la joie de notre frère aussi pour les bébés qui est venu au monde. De nous nous tous de cela, parce que je crois que nous avons tous prié pour que le Seigneur, notre Dieu, nous aide et qu'il puisse accorder la grâce que notre sœur puisse aussi uh, mettre au monde. Que chacun de vous soit béni et se sente aussi uh, à l'aise, effectivement, aussi dans la maison de notre Seigneur. C'est le lieu que nous avons la uh, grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, afin de pouvoir aussi élever nos voix vers le Seigneur, notre Dieu. Et lui implorer aussi la grâce de pouvoir nous aider à pouvoir les servir comme lui il le veut. Nous avons ce désir dans notre cœur de pouvoir réellement atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc appelé Et, et nous savons que c cet appel a rétenti et que chacun de nous, nous avons pu avoir cette grâce et ce privilège de la part du Seigneur de pouvoir être touché par le Seigneur et être réellement si euh, transporté par lui pour que nous, nous puissions réaliser que c'est vraiment la main de Dieu. Parce que dans cet âge où, où nous vivons, les gens étaient tellement allés loin, ils avaient tellement placé euh, leur confiance dans la science, placé leur confiance dans la psychologie, dans beaucoup de choses. Et les ténèbres s'étaient apaisantis, effectivement, et, et vous savez, les choses qui concernaient Dieu étaient reléguées tellement dans le passé, comme il pouvait le répéter si souvent en disant que les temps des miracles sont donc passés. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé, il est toujours le Dieu du présent. C'est pour ça que quand même les hommes abandonnent, les hommes vont à gauche et à droite, il demeure toujours celui qui conduit et à sa place, effectivement. Nous le trouvons toujours à sa place. Il ne pourra jamais changer. Nous, nous le remercions vraiment pour euh, sa fidélité et, et aussi pour euh, son autorité dans toutes les circonstances parce que il a la puissance de contrôler tous les événements. Présent et même à venir, et même dans le futur, il contrôle toutes choses. C'est vraiment un, une grâce, un privilège de pouvoir être appelé à pouvoir marcher à, avec lui. Nous avons aussi cette grâce de réaliser que tous ceux qui ont eu à pouvoir choisir de, de marcher avec lui ont, ont eu à pouvoir réellement aussi voir leur finalité tout à fait glorieuse. Par rapport à, aux autres, effectivement, qui sont restés en arrière pour pouvoir prendre plaisir. Nous pensons à, à Moïse ainsi qu'à Pharaon, effectivement. Et quand Moïse a regardé, effectivement, aussi son, son, le peuple de quel il était aussi issu, effectivement, par rapport à, à la place qu'il avait, effectivement, d'être un, un futur Pharaon, un prince d'Égypte effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a regardé ces saletés là ce rejet-là, cet opprobre-là, comme étant plus, plus grande que les richesses même de l'Égypte. Nous voyons que tous ces hommes et les femmes qui, dans les temps passés, ont eu à pouvoir vraiment faire ce choix de pouvoir vraiment marcher avec lui, même étant au milieu de mépris, de rejet, de tout cela, nous voyons qu'ils avaient vraiment raison. Alors nous, nous avons un privilège. Nous. Vous savez, eux, ils avaient commencé, ils ne voyaient pas en fait les choses comme nous le voyons aujourd'hui. Et c'était des personnes qui vivaient sous des tentes et qui avaient l'espérance, effectivement. Vous savez, ils, ils avaient, ils s'accrochaient simplement à, à quelque chose qui était tellement important pour eux, évidemment. Comme nous l'avons pu l'entendre, je pense, c'était jeudi. Et vous, vous remarquerez très bien que <coughs> et, et ces hommes avaient tellement confiance simplement dans ce que ces dieux-là pouvaient leur dire. Vous voyez, c'est, c'est quand même impressionnant. Et, et, et ces hommes mouraient hein, et dans la foi avec cette espérance que c'est Dieu là, il va l'accomplir. Ce n'est pas qu'ils se disaient que c'est probable, non, c'était une certitude. Ah, hum. ah, oui, oui, oui, oui, oui, mais ils étaient dans l'ancienne alliance là. Mais ils allaient effectivement, ils avançaient même dans des moments le plus difficiles. Ils avaient quelque chose. Ils n'avaient pas encore vu la chose, mais ils avaient déjà ce que Dieu leur avait dit. Et ils s'accrochaient à ce que Dieu leur avait dit, comme si la chose était déjà là. Alléluia Et nous, mon frère et ma soeur, nous, nous, nous prenons l'exemple. Par exemple, vous pouvez dire, mais parce qu'on ne comprend rien, mais prenons l'exemple de cet homme Job, Job, Job, Job. Qui descendit dans le bas-fond, effectivement, où il pouvait se trouver. Oh, frères et sœurs, nous serons sévèrement jugés. Amen. Amen. Aussi vrai que vous pouvez entendre cette voix ici. Oui, c'est la vérité. Vous pouvez dire, c'est vrai même si vous ne croyez pas. Mais c'est 100% vrai. Mmh. Parce que Job, dans son temps, effectivement, comment il était, effectivement, il était dans un moment tellement difficile, mais il était tellement confiant parce que depuis, il avait confiance en son Dieu. Mais regardez, lorsqu'il descendit dans le bas-fond, dans le moment, le plus comme si Dieu n'était toujours pas autour de lui, qu'il n'était pas là, comme si Dieu l'avait donc abandonné, alors que Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est le principe de Dieu, hein? Jamais il n'abandonnera celui qui s'accroche à lui. Il vaut mieux se confier dans l'éternel Que de se confier dans les hommes Quand on dit les hommes C'est compris nous-mêmes aussi Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme Mais béni soit Celui qui se confie à l'éternel, notre Dieu. Et là, nous, nous comprenons qu'effectivement, que cet homme qui avait vraiment pleine confiance en l'éternel, on nous montre même Dieu du ciel, notre Dieu, il est. Il, quand il aime l'homme, il manifeste aussi son amour. Et il ne veut pas non plus que cet homme-là ne puisse pas être aussi vu, parce que quand tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, que tu vis ce que Dieu veut sur la terre, Dieu se sent heureux, il veut qu'on le voie au travers de toi. C'est l'objectif des dieux qu'on puisse voir Dieu au travers de toi, C'est cela en fait, c'est que Dieu a toujours eu à pouvoir chercher. donc c'est pour ça que quand il regardait effectivement Job sur la terre, et, et on pouvait voir Dieu au travers, ça fait que Job, Job quand on voyait, on voyait que Dieu au travers de Job, on voyait Dieu en fait. On voyait les actes et les œuvres d'un fils, de quelqu'un qui qui croit réellement en ce Dieu, effectivement, que qui, qui a fait les cieux et la terre, et, et qui a ce principe, effectivement, on le voyait parce que... Et tous les jours, c'est comme cela qu'il était. Vous connaissez comment il était avec ses enfants. Peu importe, effectivement, tout ce qu'il pouvait avoir comme bien. Son cœur n'était pas là-dedans, dans les biens matériels qu'il pouvait avoir. Et vous savez, c'est vrai que ce n'est pas une histoire qu'on raconte, effectivement, pour vous faire quelque chose. Non, mais c'est la vérité. Parce que, souvenez-vous, lorsque le diable a dit, mais touche à tout ce bien, tu verras qu'il va te maudire en face. Job a dit une chose, je crois que c'était donc à, à, à sa femme, je pense. Il a dit, mais euh, du, euh, je suis venu nu dans ce monde. Si déjà un homme peut avoir une telle pensée, ce n'est pas le même jour, mais il en avait déjà. Ah bien sûr, mon frère. Il savait que quand il est venu, il n'avait pas emporté les chameaux, les moutons, les maisons, tout ça. Il est venu nu, du sein de sa mère. Effectivement, il n'avait rien emporté. Il savait, il a compris. Quand je veux partir aussi. Donc, je ne vais pas emporter toutes ces choses ici. Effectivement, il faut que je trouve quelque chose de très important. Auquel je oh oui, frère et La foi... Elle n'est pas différente. On peut dire que leur foi était différente. Non, la foi est toujours la foi. Que Dieu te bénisse, Lise. Oui, la foi est toujours la foi. Et elle a toujours la même vision. Depuis les débuts, en fait. Donc, la même vision que Job avait, c'est la même que nous aussi, nous devons avoir aussi. C'est vrai, on peut dire la foi de Job. Non, c'est la même la même, cette fois-là comme elle était de Dieu, elle a la même vision de Dieu donc elle a maintenu effectivement dans cela donc si tu l'as aujourd'hui encore, oui tu la manifesteras mon frère parce qu'il n'y a pas deux fois, il n'y a qu'une seule fois un seul baptême, un seul esprit un seul Seigneur, Alléluia oui monsieur. oui madame nous devons être conscients que Dieu est vraiment un Dieu qui est toujours conséquent, hein? quand il a dit il reste exactement comme ça. il ne peut pas changer monsieur Gloire au Seigneur! Et voilà que dans cet état dans lequel il pouvait, réellement, même en vivant, entouré, n'était pas impressionné par les choses qui étaient autour de lui, en fait. C'est ça que Dieu veut de nous aussi. Un détachement total. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être totalement détaché et désintéressé des choses qui l'entourent. C'est toujours, a toujours été un piège pour nous, en fait, ce piège pour notre âme. Alors si tu arrives à ce stade-là, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Et, et, et Job l'y était, en fait. Parce que c'est là que Satan sait nous avoir facilement. Il sait que ces âmes ils sont toujours charnels. C'est pour ça que nous devons prier, nous devons gêner, nous devons toujours avoir des pensées pures. Nous l'avons entendu, non Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est... C'est cela, mon frère et ma soeur. On ne peut pas être des vases vaines de Satan dans lesquels il... Non, non, non, nous devons être des vases pures, donc vases d'honneur pour les seigneurs. À l'intérieur, toujours Dieu. Travaillant, agissant. Alors, vous voyez que Job, effectivement, dans dans ce qu'il était, comment il était il et, et, et pouvait être comme tout le monde, effectivement mais il avait il avait une différence, c'était sa façon de pouvoir regarder les choses qui l'entouraient voyez-vous que dans le livre du Proverbe, je crois au chapitre 9, je tweet il dit, moi la sagesse j'écris à tous les coins Qui dit stupide, apprenez les discernements insensé, apprenez l'intelligence moi ça, je possède vous savez, je crois que quand nous pouvons avoir quand même la sagesse, nous allons savoir comment marcher. Parce que nous allons savoir effectivement comment même apprécier les choses que nous avons et même utiliser ce que nous avons. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela pour ne pas marcher comme des fous. Ah, que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'il y a une différence entre les vierges sages hein, et les vierges Voilà. Donc nous, nous sommes à plaître du côté des vierges. Ah, toujours sages, effectivement. Ils font pas dans la précipitation. Ils stoppent d'abord. Seigneur, est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, montre-moi. Oui, c'est... Il nous apprend, effectivement. Et c'est à nous, en fait. Parce que si la sagesse, Dieu l'a manifestée, c'est pas pour les folles, le fou, hein? Non, non, non, non c'est pour le nous. Alléluia! Oui, oui, oui, c'est ce que l'Écriture le dit aussi. Hein, hein, si quelqu'un veut la sagesse, il la demande, qu'il prie et qu'il croit sincèrement, Dieu va lui donner. Donc c'est pour toi. Pas pour les gens de la rue. non Non, non, non, non, pour toi. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est pour toi. Donc nous devons être conscients, savoir effectivement qu'est-ce que nous voulons demander au Seigneur. Alors c'est pour ça que cet homme ici, effectivement, Job, Dieu l'observait, Dieu le regardait, comment il allait réellement. Parce que avant que Dieu fasse passer la personne à la preuve, il observe d'abord la personne. Il ne voudra jamais te perdre, non. Vous savez, ça, ça c'est une chose que vous devez être certain toi, mon frère, et toi, ma soeur, que Dieu notre Seigneur ne voudra jamais te perdre. Ah non, non, non, non, non, non, non. C'est pour ça que peu importe la taille de l'épreuve par laquelle tu vas passer, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu vas voir que tu commences un peu comme ça, ne pas bien tenir, il vient. Observez, observez, frère et soeur, c'est sûr et certain, oui, il est tellement sensible, il vous observe, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va tenir, lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas, il vient il est comme ça, notre Dieu. Il est toujours présent, monsieur. Jamais absent, mais toujours présent. À tes côtés, mon frère. Il te l'a dit, je ne t'abandonnerai point. » Oui, monsieur. Peu importe les dettes, il ne t'abandonnera pas. Il pourra c'est la vérité, mon frère. Alléluia il, il ne peut pas t'abandonner. Moi, je peux t'abandonner. Mais lui, non. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. C'est pour ça, quand nous disons qu'il est le même, j'ai dit Alléluia. S'il n'a pas abandonné Job, il ne m'en a pas non plus. <rire> Gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Tu es tellement précieux aux yeux du Seigneur. C'est pour ça que le diable contre toi. Il est jaloux. Oui, ma soeur, c'est vrai. Tu es précieux. Et à cause de toi, il y a la pluie. À cause de toi, il y a mer. À cause de toi, il y a le soleil. À cause de toi, il y a la nourriture. Parce que tu es sur la terre. Alors le monde est heureux. À cause de toi, combien tu es important. Ce n'est pas une histoire. Mais c'est la vérité, mon frère soeur. c'est cela, la, la grâce que Dieu nous, nous accorde, nous, de réaliser réellement. Parfois, on, les diables veut nous flouter dans l'esprit, Ah, oh, vous ne valez rien, non, mais c'est parce que nous sommes là, que les gens peuvent respirer. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas, on va parler de courage, et pas mal de tous les virus, ne vous inquiétez de rien. Vous, vous vous, soyez sans crainte. Marchez tranquillement. Oui frère. Non. Marchez tranquillement. Nous avons un Dieu. Il, il t'a déjà dit ce qu'il va faire pour toi. Quand la contagion frappe en plein midi, il est là. Et il a dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Alléluia. Mais c'est ça mon frère et ma soeur. Nous avons les paroles rassurantes pour nous. C'est comme les cantiques disent sur le chemin va sans peur. Vous connaissez cela, non Alors nous, nous devons simplement marcher. On sort, on va faire ce qu'il y a pour pouvoir faire. Gloire au Seigneur. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Nous, nous devons obéir à ce que Dieu a dit. C'est tout ce que nous avons comme besoin. Oui. Ils peuvent prendre des Ce n'est pas mon premier problème, c'est que. Qu'est-ce que Dieu dit si Dieu me dit, viens mon fils, j'avance. Ah oui, vous savez. Comme Pierre dans la barque, il l'a a regardé. il dit, mais c'est un fantôme ou quoi Non, non, non. Je suis le même. Qui marchait sur terre avec vous. Maintenant, je marche sur l'eau. Est-ce que c'est vraiment toi Alors, si tu le veux, Dieu veux que je vienne. Il dit, mais levez viens. bien viens. Là où les hommes ne peuvent pas marcher, toi tu peux. Les autres, mais toi tu peux. Tu es un fils de Dieu. Viens. Qu'est-ce qui va se passer Mais la mère va t'obéir. Mais c'est vrai, frère. La nature reconnaît. Et pour ça on dit que la nature entière, elle soupire, elle gémit. Pourquoi Pour la manifestation. On à la manifestation de toi, de toi, de toi, de toi, de, toi, de nous. Le Fils de Dieu. Oui, Monsieur. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous nous préparons pour atteindre un un, un, que nous puissions être à ce stade-là. ça, Nous savons que nous sommes maintenant ouais. les maîtres. Comme il a dit, tu domineras. Okay. Bien sûr, c est, c est, parce que, sœur, vous pouvez me regarder. A, Dieu l'a dit aussi à toi, sœur. C'est écrit On ne peut pas changer la Bible C'est écrit Dieu créa l'homme Et il dit Il a fait quoi Et il Au pluriel hein, Les bénit Et il a dit allez et dominer On n'a pas dit l'homme domine la terre seulement. Non L'homme est Comment ne pas louer Dieu Il n'oublie personne en fait c'est cela que nous devons comprendre en fait. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui est parfait. Son regard depuis les débuts n'a jamais changé. Ah oui, c'est vraiment extraordinairement merveilleux. Il est il est doux et tendre et il est aussi patient à notre endroit. Alors nous revenons à Job. Nous voyons que cet homme était vraiment quelqu'un qui aimait Dieu pas parce qu'il avait la peur mais il trouvait que c'était vrai. Oui, c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de pouvoir nous parler pour pouvoir nous ramener à, à cette compréhension des, des choses, effectivement. Parce que je crois que c'est dans la Bible, dans les livres des Éphésiens, au chapitre 2, je pense, verset 18, je vais les ici, vous allez comprendre. Il dit ceci Vous n'êtes plus des étrangers. Parce qu'un étranger, il n'a pas le droit. Vous êtes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. En fait, nous devons réaliser ce que nous sommes et surtout ce que Dieu, notre Seigneur, veut vraiment atteindre. Parce que la Bible ne peut pas parler des élus simplement pour que cette appellation-là soit là, élue simplement pour faire, euh, joli, peut-être dans les, les paroles qu'on doit citer d'une certaine manière. Non, non, non, non. S'il y a élu et élection, c'est que c'est quand même un peuple tout à fait approprié et par lequel effectivement Dieu veut faire quelque chose de tout à fait particulier. Il ne le fera pas avec tout le monde mais il le fera avec la sélection. Mais si toi, tu es dans la sélection, alors sois sûr et certain de ceci, que tu entends de cela, c'est que la plénitude va avoir lieu en toi. Et je le répète encore bien clairement, j'ai dit, si tu fais partie de cette sélection, de ce qu'on appelle des élus, alors la plénitude, la plénitude, pas bah, un tout petit peu, non, mais on parle bien de la plénitude. Oui, monsieur, je le répète encore, la plénitude Amen. va donc aussi déverser aussi en toi. Parce que si, c'est quand même assez extraordinaire, nous, nous reviendrons dans le genre quand même assez extraordinaire, frères et sœurs, afin en fait que vous compreniez pourquoi il nous est nécessaire de rendre un, un service à Dieu avec autant d'amour, autant de respect. Autant, frères et sœurs, il n'y a plus de place pour les désordres, pour le manque de respect. Pour... Non, frère, non. Non, c'est plus possible de supplier quelqu'un, oui, dans les dénominations, oui, chez les catholiques, chez les protestants, j'en sais rien, où ils peuvent aller, mais, mais, mais, mais, mais là où se trouve Dieu, il n'y a pas de supplication, il y a simplement l'amour, il y a simplement l'obéissance, il y a simplement le respect, la consécration, parce qu'on prend plaisir à la chose ah pourquoi est-ce que nous prenons plaisir Parce que nous avons réalisé que la chose nous appartient. Et si cela a été fait, si c'est pour nous Vous savez, frère et mais Aaron, il savait qu'il était souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas ne pas vouloir, c'est parce que c cet office-là a été fait pour lui. C'est pour ça qu'on dit c'est l'ordre d'Aaron. Donc Aaron était là, cet office-là, c'est pour lui. Donc il ne peut pas se sentir mal à l'aise. Alléluia. Il se sent pleinement dedans. Parce qu'il a été taillé pour lui. Amen. Amen. Oh, alléluia. Toi, tu n'es pas étranger. Aux oh. oh, choses de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. C'est vrai. Je prie que Seigneur puisse vraiment ouvrir effectivement le cœur, les pensées, l'esprit pour que vous sortiez en fait de cet emprisonnement où les diables vous met en fait dans un état d'esprit que c'est comme si c'est... Ce qu'on dit des choses, c'est historiquement dans le passé. Ça appartient à Josué, ça appartient à, à, aux autres effectivement, à Pierre et à Jean. Mon frère et ma soeur, que Dieu soit béni. Ce que Pierre et Jean ont fait, aujourd'hui encore nous pouvons le faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pour quelle raison Parce que nous sommes dans le même temps. Amen. Amen. Bien sûr, bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Et nous l'avons entendu, la Bible nous fait savoir que mais, il, est, il, il, est, il est au milieu de cette de d'eau et il marche. Donc Jésus-Christ est toujours le même, mon frère. C'est lui qui a marché avec Pierre et avec Jean. Il marche aussi aujourd'hui avec nous. Le problème, c'est nous qui devons monter pour le rejoindre là où il est. Comme Pierre et Jean étaient. Oui, frère. La puissance n'a pas changé. L'autorité n'a pas. Parce que on nous l'a bien dit. C'est la foi, pas en moi, mais en son nom. Mais son nom est le même aujourd'hui encore. Alléluia. Donc si c'est important là, à placer sa foi en son nom et la confiance en lui. Alléluia. Son nom va aussi agir aussi en toi. Gloire au Seigneur Jésus. Puisque Jésus, notre Seigneur, ne change pas. Amen. Jésus ne changeait pas. On l'a chanté. Amen. Amen. Amen. Oh, on oh, est attaché une personne. Gloire au Seigneur. Amen. Bien Amen. sûr. Amen. Ils l'ont dit. Je n'ai ni or ni argent. Je n'en ai pas. Ah, ce que moi j'ai. Qu'est-ce qu'il possède Mais c'est ça la question, sœur Que toi tu dois te poser Je suis là assise, mais qu'est-ce que je possède Ce que, Il a dit, c'était un homme comme toi et moi frère Nous avons la grâce d'entendre aussi la parole de Dieu comme nous aussi Oui mon sœur, oui c'est vrai Parce que j'ai dit qui c'est les Saint-Esprit. Oui. Bien sûr On ne peut pas les dissocier, n'est-ce pas C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, « Je souffre de douleur l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. » Maintenant, vous, vous comprenez, amen. quand il s'écriait, il dit, « Mais Christ en vous !»« Christ en nous, l'espérance de la gloire. »« Si nous l'avons en nous, c'est terminé. » Frères et sœurs, Qu'est-ce que Satan Vous savez, je vais vous dire une petite chose, je veux dire, je crois que c'était vers ce matin, je crois que j'ai dormi, <rire> j'ai vu une expérience extraordinaire. J'ai dormi et puis, <rire> je me suis souviens à un endroit, et voilà que c'était particulier. Et quand je regardais, j'étais je, là, je, regardais, je voyais le ciel qui était devant, enfin, attends, voilà, le fond comme ça, là-bas, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui. Les gens étaient en train de pouvoir, de ce côté, en train de pouvoir marcher. Bon, moi j'étais avancé. Puis j'ai vu les gens commencer à pouvoir avoir peur. C'est quoi Je vois du côté du ciel des, des oiseaux tellement noirs. Mais en fait, c'était ces oiseaux, c'était comme s'ils obéissaient à quelque chose de mauvais qui allait effectivement. Et qui s'était en fait ordonné, envoyé en fait, pour pouvoir commencer à pouvoir maintenant agir, attaquer les gens. Alors ils sortaient d'abord un groupe comme ça, comme ça, je pense qu'un petit groupe comme ça qui sortait. Et puis, petits groupe, effectivement, c'est que derrière, et il y avait encore un autre groupe. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois Je vois le ciel tout noir, mais avec une puissance démoniaque qui venait. Et les gens commençaient à voir parce qu'ils regardaient. Et je regardais. Bon, j'étais à ce niveau-là. Puis, il y avait un niveau un peu plus élevé. Et je me suis, je suis monté, j'ai grimpé, Je me suis monté, je me suis tenu au-dessus, en fait. Et puis, j'étais debout et je regardais cette masse. Les autres étaient ici en bas, je regardais cette masse-là, qui venait. Oui, c'est la vérité. Cette masse qui venait, mais on sentait la pression, la puissance diabolique qui venait. Donc, ça venait, tout noir, donc, ça amenait ça là, en fait, sur les ténèbres, effectivement, et tous les hommes étaient, on voyait, les gens commençaient à voir être projetés là-bas. Et je me suis dit, des je regardais, Dieu mettez moi. Je regarde, comme ça, je vois. Alors, ça venait tellement fort. Et tout d'un coup, j'ai vu comme si cette masse-là s'est formée comme un, un, un, comme un grand taureau, comme ça, avec des cornes, mais venant avec colère. Je me suis redressé, j'ai dit, stop J'ai crié, et puis tout d'un coup, je j'ai dit aux gens, soyez sans crainte Amen. Donc, j'étais dans, dans, dans la nuit, en train de parler, soyez sans crainte alors, Et puis, j'ai dit, cette masse-là qui venait, j'ai dit, stop, effectivement Mais regardez une chose, alors, la masse, il commençait à... Quand enfin, j'ai dit, stop, effectivement, vous enfin, voyez, il faisait que avancer, avancer, mais n'avançait pas. Mais tout était tout noir. Et puis, quelques temps après, j'ai dit, mon Dieu, mais si c'est noir, ça va donc attaquer, alors qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que le choses soit bien? Ah, j'ai dit, mais dans la parole de Dieu, il a dit, Dieu a dit que la lumière soit. Amen. Frère, j'étais là debout. Alors, j'ai dit, maintenant, je me suis dit, en pensant, j'ai dit, bon, quand je vais dire cela, la chose, j'ai crié, que la lumière soit! Amen. Regardez très bien. Je m'y attendais que directement, qu'une grande lumière sorte. Non, tu es grand. Amen. Et je regardais, c'est dans le fond là-bas, c'est-à-dire que ça c'était les noirs, et dans le fond, une lumière qui a commencé petit à petit à venir, à venir, à venir, et puis, et puis, et puis, et puis elle grandit effectivement, et les ténèbres ont disparu. J'ai dit, j'ai dit, Seigneur, parfois nous on s'attend que la chose soit comme ça, et quand on dit la chose doit se passer comme ça, mais tu sais ce que tu fais on doit simplement dire et te laisser faire. Amen. Eh bien oui. Ce qui veut dire que nous, nous avons un privilège. En tant que fils de Dieu, frère ça, de pouvoir savoir que le Seigneur, oui, les combats, oui, nous les aurons. Les attaques de l'ennemi, les, les diables se déchaînent d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. Si, si je vous raconte que le moins de ce que moi je vis, que je vois quand même je dors. Mais c'est la vérité, frère. Ce que je vous dis, on ne se tient pas ici comme on sait ce qu sait que ça veut dire se tenir en cet endroit. Frères et sœurs, les jours où nous serons de l'autre côté, vous vous souviendrez, si nous avons la l'impression de nous souvenir, vous vous rappellerez que chaque fois que ces messieurs là étaient là, nous disait des choses. Et ces choses comprenaient banalement, frères et sœurs, je vais entre parenthèses, mon bien-aimé frère et ma bien aimée sœur, vous qui écoutez quand même, je sais que la parole va de loin. Vous qui écoutez quand même, essayez simplement de pouvoir ne fût-ce que quand même réfléchir en cet moment. Ayant quand même la connaissance de ces dieux, ayant eu quand même à pouvoir quand même voir ce que les scènes écritures nous démontrent en rapport avec et ce que Dieu aussi a eu à pouvoir faire dans ce temps. Nous frères et sœurs, pensez-vous quand même que on peut se donner les droits de pouvoir. Bon, c'est vrai que les autres personnes peuvent le faire. Vous avez le droit de pouvoir se tenir et prévaloir de pouvoir se dire que nous allons vous apporter la parole de Dieu. Simplement parce que nous avons eu à pouvoir peut-être imaginer des choses d'une certaine manière ou d'une autre. Les autres peut-être. Et moi je me tiens ici, et Bible ici ouverte, devant moi. Je ne demande pas que les gens puissent me croire. Ce n'est pas mon problème. Mais la grâce que moi j'ai trouvée aux yeux du Seigneur c'est pour ça que je m'y accroche et je lui implore la grâce de m'y tenir ben, c'est comme cela qu'il m'a aussi taillé en fait aussi et c'est ça le problème que parfois je pense qu'il est bon il est comme ça mais je suis comme ça comme ça que Dieu a fait je ne suis pas là pour faire mon théorie faire un cours pour revenir à job c'est ma pour que vous puissiez comprendre donc réalisez une chose si on peut se tenir ici et prêcher, dire qu'on va lire les Saintes Écritures que par le Seigneur, ce que Dieu nous a déjà pris, placé à un, à un niveau ou une position telle que il peut déjà nous montrer certaines choses. Je ne viens pas souvent ici pour dire des choses que J'expérimente, ou même quand cela, je ne le dis pas plus souvent, parce que, vous savez, à force de pouvoir entendre les gens, vont commencer à se penser, il fait ça pour que nous ayons voir. Comme vous. Je n'ai pas besoin. Mais nous avons des expériences extraordinairement puissantes. On vit, on vie. Je ne vous le dis pas ici. Dieu que je j'essaie, mes témoins en fait, aussi. Et d'ailleurs, les gens qui sont à l'étranger... <coughs> Dieu le raconte hier, c'était hier, un pasteur m'a écrit pour me dire qu'il était chez lui là-bas dans son pays, il a eu, va vouloir faire une sorte de sieste, et Dieu se révélé à lui en rapport avec mon ministère. Oui, oui, oui, Alors il me dit, mais pasteur, ce que j'ai eu à pouvoir voir, il m'a décrit, décrit, il est aussi pasteur. Il m'a décrit, effectivement, et puis, je crois que. Vous devez le connaître, parce que bon, son témoignage avait été donné une fois, mais vous ne l'avez pas écouté, je pense que c'est cela. Et mes frères ici, quand je suis revenu, bon, peut-être vous rappeler ça dans le c'est pas pour que... Bon. Alors il dit, quand j'ai vu cela, et puis le Seigneur me dit, à propos de ton ministère, il dit, c'est le temps où mon esprit va agir encore davantage. Hein? Oui, oui, oui, c'est pour ça. Je ne pensais même pas vous dire, mais c'est maintenant que... Je vous dire, oui, c'est hier qu'il l'a a eu à pouvoir effectivement aussi m'envoyer ce message et pouvoir me dire effectivement. Il dit, d'abord, c'était tellement puissant, il dit, est-ce que je peux te raconter cela J'ai dit qu'il n'y a pas de problème si le Seigneur te montre effectivement. Bref, c'est pour simplement dire que qu'ici, nous ne sommes pas en train de pouvoir chercher à vous faire plaisir, mais nous vous apportons la parole que Dieu nous donne. Et si nous nous tenons effectivement dans une position comme ça, c'est parce que Dieu nous a déjà montré l'éveil dans une position. Que ce soit même quand vous vous dormez et quand nous prions, on nous montre combien Satan... « Oui, c'est vrai, frère. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un jeu. C'est un combat dans lequel nous y sommes tous les jours. Vous, vous dormez bien, vous mangez les patates et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne réalisez pas le combat. » Combien le diable est en train de pouvoir faire son travail Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non, mais bref, bon. Nous revenons à Job. Bon, c'est un autre parenthèse. Nous revenons à Job. Mais c'est pour que, par exemple, les gens qui écoutent la parole qui disent Oh, ce monsieur, il connaît absolument rien. Non, la grâce que Dieu m'a accordée, c'est aussi m'enseigner. Je le répète encore ici, et oui, si il m'enseigne des choses, il m'apprend ça. Quand je fais des erreurs là, il me montre que pas comme ça. C'est pour ça que quand la parole est apportée, je vous regarde. Sœur, frère, je vous regarde pour voir comment vous recevez la parole. Et à ce moment-là, on sait sentir que ça, c'est un fils de Dieu, c'est là une fille de Dieu. Et la réaction qu'il a, on sent qu'effectivement, que... parce que je sais bien qu'à un certain moment, vous ne réalisez pas, mais ça change je ne vous ai pas dit de voir, observer. moi je le sais, moi je le sais, vous ne le savez pas, mais je le sais moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis aujourd'hui, mais ben, moi je le sais ça, et quand on est un enfant de Dieu, chez vous aussi à l'intérieur, vous réalisez que quelque chose s'est passé, alors le respect, la crainte, à ce moment-là, vous sentez qu'en vous quelque chose est ouvert, et la parole ne fait qu'entrer, ne fait qu'entrer, parce qu'il a pris place, ah oui, il faut, il faut avoir cela pour, pour, pour réaliser que vraiment il est là. Parce qu'il est impossible que lui soit là, que tu ne le sentes pas, parce que tu es un fils. Amen. Voilà pourquoi quand on dit que les, les, tous les prédicateurs la plupart de ceux-là, ce qu'ils font, ce sont des comédies. On le sait. Parce qu'on peut s'asseoir et les écouter. Dieu ne peut pas m'envoyer prêcher sa parole, sans quand même qu'il est passé quelque chose. Que quand la chose sort, ça va si c'est Dieu ou pas. Frère... On sait bien, par la grâce du Seigneur, que okay. oui, il fait des bruits, par exemple, ça, là-bas, là-bas, on l'écoute. Mais vous, vous serez tellement, le mode. Ah, je sais bien. Parce que vous avez dit, la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole, en fait. C'est autre chose qu'il donne, en fait, mais qu'il donnerait un peu. Bref, bon, alors. Nous, voilà donc Job, comme les saints et tout le monde. Ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, hum, malgré ce qu'il entourait autour de lui, sa foi et sa confiance étaient toujours dans les dieux. Ces dieux-là n'étaient pas un dieu visible, mais un dieu. Alors pour Job, c'était comme s'il le voyait. C'est ça. La, la foi, quand elle est en toi, tu ne réfléchis plus en fait. Amen. Amen. Vous, vous avez remarqué que dans son discours, l'épreuve est venue, Dieu n'était pas loin. Il ne voulait pas perdre Job, jamais. Job ne le savait pas. Mais Satan voulait qu'il soit perdu. Alors Dieu regarde Satan et dit touche jusqu'à ce point, mais pas là. Frère, soyez certains de ce Dieu en qui vous avez placé confiance. Il ne vous abandonnera jamais même si ça devient pire toi reste à toi accroché à là il n'a jamais failli N'oubliez jamais la mer rouge mon frère et ma soeur même quand tu es dans l'épreuve il n'a pas dit mais ces jours là ils étaient devant la mer rouge, il n'y avait pas d'espoir il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'issue Seigneur Jésus aujourd'hui la même chose mais quand ils sont arrivés là tu avais déjà tracé un chemin Alléluia oui parce qu'ils ne voulaient pas les perdre, mon frère Oh, il est bon notre Dieu. Il est merveilleux, mon frère. Il vous tiendra, comme c'est cantique que nous prédonnons, je pense. Même si les océans c'est des chaînes, je les traversé. avec toi. Vous entendez ça? Vous entendez cela? Amen. Mais il t'a fait la promesse. Hein? Si tu traverses les eaux, Amen. ils te submergeront le point. Amen. Et la flamme te consumera. Vous vous souvenez, non? Ésaïe 43. Amen. Je t'appelle par ton nom parce Amen. que tu es. Amen. Vous avez les paroles qui vous a données pour que même dans les moments difficiles, Amen. vous vous souvenez de cela. Amen. Et quand vous pouvez le relire encore, vous allez mais Seigneur, mais de qui aurais-je peur? Amen, Amen. Amen. Sûr et certain. Amen. Et voilà que Job commençait à pouvoir descendre. Là, il se lève, il dit, oui, tellement l'épreuve, la douleur était profonde. Alors, il se voyait effectivement aussi en train de pouvoir s'en aller. Alors, il commençait à pouvoir dire, maudit soit le jour où. Un mal aîné où je suis né, où sont a dit à ma mère. Vous connaissez cela, non Aïe aïe aïe, c'est quand on est dans une douleur. C'est humain. Or les jours où Dieu t'a donné les jours, c'est quand même le bon jour. Dieu ne s'est pas trompé. Non, non, non, non. <rire> non, non, il ne s'est pas trompé. Dieu... Oh, pourquoi je suis né Ça nous arrive. Hein? Pourquoi je suis né, je souffre comme ça. Mais oui, en fait, il a voulu que tu sois né. Il ne s'est pas trompé de toi. Non, non, non, non, non, non. non. Il nous le rappelle, il dit, mais avant même, tu fais mon ta de ta te J'étais Tous les jours de ta vie. étaient inscrits. inscrit. Donc il n'a pas oublié. Donc il savait très bien que tu devais être là. Ne dis pas maudit les jours, je suis non non, Béni soit l'éternel. Alléluia. Ainsi, il de la grâce de naître et de les connaître sur le terres des hommes. Oui. C'est cela. Alors, dans la douleur, l'homme, ça c'est Job 14. Hein. Il dit tu avais l'arbre quand on le coupe. Et ah. là, de la parce que la racine étant dans la terre, il y aura de nouvelles pousses. Et puis, c'est qui est dénimé. Mais quand on quand regarde l'homme, lorsque l'homme meurt, il s'en va, et, il a, Oui, Job 14, vous à la maison. Il n'y a plus. Et Dieu l'observait. Vous voyez, quand on arrive à ce point-là, alors on commence à faiblir. Quand tu commences à dire, mais alors, il n'y a plus d'espérance. Oui. Effectivement, quand pour l'arbre, il y a l'espérance, mais pour l'homme, oui. il n'y a rien. Comme nous le disons, quand le Seigneur voit que dans ton épreuve, tu commences à. Uh -huh. Ah oui. Amen. À ce moment-là, il vient Amen. pour te rélever. Alléluia! <rire> Alors, l'homme était tellement dans cet état-là où il voyait que bon, je vais partir, évidemment, il n'y a rien. Bon, évidemment, là, pour bon, moi, l'espérance c'est moi, il y en a-t-il où c'est Il n'y en a pas C'est à ce moment-là que le Seigneur vient uh -huh. Amen. Alléluia. Il dit Job, oui, Job Il dit Mais tu as parlé en disant que l'arbre a de l'espérance. Même quand il est coupé, effectivement, il y a une racine. Mmh. Alléluia mais c'est parce qu'il y a une racine oh. Qui va-tu avoir une pousse Oh Dieu t'a donné la foi Amen. et doit être quelque part Amen. Alléluia Amen. La foi vient de ce qu'on entend Amen. La parole de Dieu n'est-ce pas Qui est la parole Dieu est la parole Amen. Alors si tu as la foi Je vais te montrer ce que la parole fait Amen. Amen. Amen. Tu as des racines Amen. Il faut qu'il soit en Bien sûr, monsieur! Vous direz, mes frères, c'est vrai, oui, on nous dit qu'il est comme un arbre, il hein. courant d'eau. L'homme, comparé à un arbre, il hein. n'y de courant d'eau. Eh oui, monsieur. Alors, quand Dieu dit, mais Dieu est bon, il va te saisir à un moment où le gens disent, mais c'est fini pour lui, non! Dieu n'a pas terminé avec toi Alléluia Quand tout le monde pense que tu n'es plus, c'est à ce moment-là que Dieu vient Alléluia N'ayez pas peur, mon frère N'ayez pas peur, ma soeur, certainement, ton Dieu est vivant C'est comme ça qu'il vient vers Job Quand Dieu a monté à Job, il dit, mais Job, je vais te montrer où tes racines sont enracinées c'est pourquoi l'homme a été secoué. Vous voyez qu'il pleurait tout d'un coup. Il se lève. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe On l'a enfoncé. <rire> Il y a une bouée qui l'a poussé au-dessus. Il se lève, mais avec assurance. Il dit qu'il me parle en sa avec un mur Gravé dans les robes. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe Je sais, mon Rédempteur est vivant. <rire> Gloire à Dieu Même si ma chair était détruite, les racines sont attachées à lui. Oh, mon frère et ma soeur, nous avons une espérance. Gloire à Dieu Sauf, il est mort avec cette espérance-là qui son rédempteur. Il est vivant. Ses racines sont attachées là. Alléluia Un jour Un jour Son rédempteur S'éteigné là Il était dans la croix de Golgotha. Le diable dit je l'ai à cheveux Alléluia Job la bas en dessous Il dit je l'attends Je l'attends Gloire à Dieu Gloire à Dieu Mon frère et ma soeur Jésus est le plus fort Jésus est le plus merveilleux Jésus est le plus glorieux Alléluia. Jésus est ton bonheur. Jésus est ta délivrance. Jésus est ta... ta joie, mon frère. Oui, mon frère et ma soeur. Il est notre vie. C'est pour ça il est écrit, lève-toi et sois éclairé. Les autres les ténèbres, mais pas toi. Les autres ont peur, mais pas toi. Amen. Ta lumière est là. Si ta lumière est là, Amen. tu m'as de la lumière. Amen. Merci. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne craignez pas ce que le monde craint. Amen. Ne tremblez pas. Amen. Je sais que le monde tremble. Amen. Et il ajoute en disant, Amen. les justes, n'écris pas nos mauvaises nouvelles. Qu'on dise qu'il y a des variants, Valata. Variant Delta, variant je ne pas Japon, variant c'est le Mokoi. On n'a pas de problème, les variants peuvent varier, nous n'avons pas de problème. Alléluia, oui monsieur, oui madame, ils, peuvent, ils varieront toujours, mais nous nous restons fermes. Dans la foi, en oh, celui qui a déjà vécu, qui a guéri. Alléluia, les même si les os hey, c'est hey, hey, hey, hey. de chaîne.